Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment gérer les ombres portées. Donc, on utilisera dans un premier temps le filtre ombre portée, donc qui se trouve ici, filtre, ombre et lueur, ombre portée. Nous verrons comment utiliser un texte, en fait, qui, est, qui permet un peu plus de souplesse, notamment pour gérer donc, ce type d'ombre portée. Et nous verrons également l'utilisation d'un clone pour être un peu plus rapide. Donc, allez, c'est parti. On va dans Fichier nouveau. On va sélectionner l'outil texte ici, créer et éditer des objets texte, donc le raccourci c'est F8. Donc je clique dessus, je clique sur mon document pour avoir le petit curseur qui apparaît et je vais taper le texte, les ombres portées. Voilà. Donc pour agrandir mon texte, euh, soit je sélectionne ici en cliquant sur ces deux petites flèches euh, la taille 48 ou 56, ou alors je peux sélectionner l'outil flèche noire, donc je clique là-dessus, donc c'est ou flèche noire ou F1, je peux déplacer mon objet, donc pour le déplacer on clique bien sur une lettre, on clique et on glisse, à ce moment-là on, on a des petites flèches de redimensionnement lorsqu'on sélectionne l'outil flèche noire, on se met dessus, on clique, on appuie sur contrôle pour garder les dimensions de notre objet, et pour l'agrandir par rapport à son centre on, a, on appuie sur SHIFT. Voilà. Pour changer la police, on peut cliquer là-dessus, toujours, l'outil texte, et on se met dans cette zone-là. Alors on ne clique pas dedans, mais on joue avec la molette de la souris, et vous voyez, hop, on fait défiler comme ça les différentes polices qu'on a dans notre euh, ordinateur. Ou alors on peut cliquer sur les petites flèches-là et choisir dans la liste euh, la police qu'on souhaite. Moi je vais prendre Impact, par exemple, voilà. Je vais agrandir un petit peu hop, la taille comme ceci, on va changer la couleur euh, de fond et on va mettre un petit contour. Donc pour changer la couleur de fond, on a plusieurs possibilités, soit on clique directement là-dessus et on change la couleur de fond. Pour changer le contour, on appuie sur Shift et pareil, hein, on choisit la couleur. Donc là, on ne voit pas beaucoup parce que le contour est vraiment très léger. On voit en fait c'est un contour de 0,665 mm. Donc on fait un clic droit là-dessus et on peut choisir voilà, un contour de 1. Ou alors, on clique là-dessus, on fait apparaître la fenêtre fond et contour. Donc là, on a la possibilité donc de changer la couleur. Donc là, c'est un aplat. Euh, on a différents modes, soit RVB, soit TSL, soit CMJN, soit la roue, ce qui est le cas ici. Alors pour la roue, il suffit juste de cliquer sur le petit cercle blanc. Et on déplace le petit cercle blanc dans notre triangle. Et on peut également, ici, on a une petite coche blanche. On clique dessus et on la fait tourner tout autour de notre roue de couleur. Pareil pour le contour, donc je clique ici sur contour, là j'ai bien un aplat, et je peux choisir donc la couleur, je vais choisir un, un violet foncé par exemple. Voilà. Et style de contour ici, là c'est l'épaisseur, mais on peut également changer, mettre des petits pointillés, euh, voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. Une dernière chose aussi, qui est une nouveauté de la version 0.92, c'est la possibilité de de mettre, euh, d'ordonner le fond, le contour et les marqueurs. Donc là, on n'a que le fond et le contour. Donc là, le fond est derrière et le contour devant. On peut faire passer le contour derrière. Vous voyez, hop. Donc ça préserve un petit peu notre police. Et du coup, on va monter l'épaisseur à 1,25. Voilà. Donc ceci étant fait, je sélectionne cet objet et je vais lui appliquer le filtre ombre portée, comme ceci. On a notre petite fenêtre qui s'ouvre. On va cliquer sur aperçu en direct. Donc là on a différentes options, le rayon du flou, donc là il est à 3,3, on peut le baisser, à, on va mettre 2, hop, on a également le décalage horizontal et vertical, vous voyez ça permet de déplacer notre ombre, et on voit tout de suite qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que notre ombre est inscrite dans un rectangle qui est trop court, mais ça on va pouvoir le régler après, et le décalage vertical. Voilà. On a également différents types d'ombres, donc là c'est l'ombre extérieure qu'on connaît, euh, c'est pratique, pour faire une ombre intérieure, on sélectionne ça, et vous voyez, hop, notre ombre est à l'intérieur de notre objet. On a encore deux, trois petites options, découpe extérieure, c'est pas mal aussi, euh, découpage intérieur, et juste l'ombre. On va revenir sur notre type d'ombre, euh, contour extérieur, voilà, euh, type d'ombre extérieur, excusez-moi, euh, on va choisir la couleur du flou, donc ça c'est pas mal aussi, donc soit on utilise la couleur de l'objet, Hop, À ce moment-là, on a le violet plus le contour violet qui sont floutés. Soit on peut choisir, ici, notre couleur d'ombre. On va choisir une rouge, par exemple. Alors, si ça ne s'actualise pas tout de suite, on, on décoche aperçu et on coche. À ce moment-là, ça met à jour. Donc, comme tout à l'heure, on a différents modes euh, du RVB au euh, CMS. Donc, on va appliquer notre ombre, en cliquant là-dessus. Voilà, je ferme. Et on va gérer, vous voyez, ce, ce petit problème qui est vraiment, je trouve, dommage, en allant dans Filtre, Éditeur de filtre. Je ferme la fenêtre fond et contour. J'agrandis un petit peu cette fenêtre. Et on va tout de suite dans les paramètres généraux du filtre. Et en fait, il faut agrandir les coordonnées. Donc là, je pense que si je mets moins 2, ici, moins 2, et là, je mets des dimensions à 4 et 4, en principe... Voilà, on a maintenant un grand carré. Et si je fais euh, si je vais par exemple dans décalage, paramètres de l'effet, et que je décale par exemple mon nombre sur l'axe des x, vous voyez, on voit que on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, pareil pour l'axe Y. Et là, en principe, je ne devrais plus avoir de problème. Si, là voilà, on a atteint les limites de notre zone. On peut toujours donc bien sûr agrandir en revenant ici dans paramètres généraux des, des filtres là et en jouant sur ces dimensions. Donc là on va par exemple mettre moins "-4", "-4", et là 8 et 8 par exemple. Hop, je vais remettre ça correctement. Allez on va dire que c'est bon. Voilà. Donc voilà pour une première façon de faire les ombres. On va donc faire maintenant une autre façon. Donc je duplique cet objet, dupliquer, Hop, je déplace ça vers le bas. Je vais supprimer ici euh, le filtre, tout simplement. Et moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de dupliquer en fait cet objet, pour avoir donc deux objets texte que je vais mettre en noir tout simplement, avec un contour noir. Donc pour mettre le contour en noir, j'appuie sur Shift et sur la couleur noire, vous voyez. Je place cet objet là derrière, comme ceci. Je fais apparaître la, la fenêtre fond et contour, et je vais tout simplement voilà augmenter le flou. Et vous voyez, c'est facile à gérer, facile à poser. Voilà, donc le petit problème en utilisant donc juste euh, un du une duplication de, de ce texte, c'est que si par exemple je veux modifier euh, ce texte, voilà je veux supprimer par exemple portée, et ben je vais devoir également le supprimer euh, sur le texte euh, qui me sert en fait d'ombre. Alors ce qu'il faut faire tout simplement c'est utiliser un clone. donc pour cela je duplique encore mon texte là, hop, alors là je vais le mettre sur le côté, et je vais d'abord, ici, dans style de contour, je vais faire un remplissage indéfini. Et le fond également, un fond indéfini. Et cet objet peut maintenant être cloné, en cliquant là-dessus. Voilà. On va encore une fois créer une duplication. Donc pour cela, je clique là-dessus, ou CTRL-D, ou édition dupliquer comme d'habitude. Hop. Donc à ce moment-là, on a deux clones. Donc un clone qui va être mis à l'arrière-plan, sur lequel je vais appliquer donc un flou, voilà. Et ici sur ce clone, étant donné qu'il a contour et fond indéfinis, on peut bien sûr maintenant lui appliquer une couleur de fond et une couleur de contour. Et l'avantage d'avoir utilisé un clone, c'est que si je modifie mon texte, automatiquement vous voyez, hop les deux suivent, c'est-à-dire que l'ombre et le texte changent en même temps. Voilà donc pour ce petit tuto sur les ombres portées dans Inkscape. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.